une méthode de pédagogie qui peut s'adapter au contemporain, au classique, au hip-hop, à la samba, au, au, à toutes les, les styles de danse et euh, on n'est pas, on va pas influ, influencer votre style, euh, votre stylistique de danse. Voilà, ce qui est intéressant, c'est la construction d'un cours. C'est tout. Ok. Donc pour les personnes qui, qui nous connaissent, mais enfin tout le monde est, est invité à rester, mais on va surtout parler de deux de choses qui, euh, que vous connaissez. Euh, et pour les autres, euh, voilà, donc ce que je vais voir, alors je vais essayer de tenir en, en, en 10 minutes, euh, mais ça va être compliqué, mais en 10 minutes, un quart d'heure maximum et je répondrai aux questions, euh, la certification, à qui elle s'adresse, euh, où a lieu la formation, un petit peu euh, qui est, est l'Association la, la, nationale de Popard. Euh, le cursus de formation, et puis on verra euh, pour s'inscrire comment on fait. D'accord Donc, n'hésitez pas à poser euh, toujours vos questions dans le chat euh, de manière à ce qu'on puisse euh, y répondre. Alors, euh, la formation qu'on propose, euh, c'est une formation euh, qui est pour euh, renforcer les compétences des professeurs de danse. On s'adresse à des professeurs de danse ou à des euh, professionnels de discipline corporelle. On ne s'adresse pas à des débutants ou à des gens qui n'ont jamais enseigné. Hein. Ça, c'est le premier prérequis. Et euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une validation, c'est-à-dire qu'on a un certificat, une certification qui est inscrite au répertoire spécifique. Donc Ça, c'est une reconnaissance nationale et c'est aussi un moyen euh, d'obtenir des financements pour faire la formation. La certification s'appelle « Utiliser la méthode Irène Popard et sa pédagogie ». Alors, ça s'adresse à qui Bien entendu, aux professeurs de danse, comme le dit Jeanine, tous styles confondus. Euh, je vais juste me mettre... Euh, voilà. voilà, sinon vous ne me voyez pas. Voilà, c'est rectifié. Donc, aux professeurs de danse, mais aussi à des animateurs de loisirs, des professeurs des écoles, des danseurs en reconversion, des professeurs de PS ou des intervenants artistiques. Ce qui est important quand même, c'est que euh, ces personnes-là aient quand même eu un contact pédagogique avec des élèves avant. Alors, euh, la formation se déroule à Paris, au cœur de Paris, hein, au centre du Marais, dans le quatrième, mais euh, depuis un an, elle se fait également à distance, c'est-à-dire qu'on fait les deux modalités. Vous pouvez choisir. Alors, on vous conseille bien sûr de venir à Paris, mais pour des personnes, par des questions de, de, de, de situation géographique ou autre, ne peuvent pas se rendre à Paris, on a la possibilité, donc on s'est équipé pour permettre une, une bonne qualité de cette formation à distance. Alors, la particularité de notre association, on est un organisme de formation un petit peu particulier. Pourquoi parce qu'il euh, y a un engagement fort, euh, on ne travaille qu'avec des intervenants qui sont passionnés par ce qu'elles font. Euh, L'autre chose, euh, c'est que l'Association nationale Irène Popard, elle a un objet qui est de pérenniser la méthode Irène Popard. Euh, donc, on fait l'activité de formation pédagogique, euh, mais on a d'autres aussi euh, activités, euh, les rencontres chorégraphiques, euh, on, a, on a accompagné un projet de recherche aussi, et puis, on travaille aussi sur la mémoire. Et puis, un petit peu en annexe, euh, un peu en annexe on, on a une activité d'accompagnement de, de, de la validation de l'expérience sur un certificat de qualification professionnelle des animateurs loisirs sportifs. On a fait ça à la demande de personnes qui étaient avant, euh, qui étaient, euh, euh, bénévoles et qui veulent euh, bah, avoir des, des, pouvoir se faire payer pour... Euh, faire des activités autour de la danse. Et donc, on a, on a euh, offert cette possibilité d'accompagnement VE. Rapidement sur l'équipe, bien sûr, c'est euh, Janine qui euh, anime toute l'équipe pédagogique et administrative. Donc, moi, je suis Rémi Lévy, hein, le directeur administratif. Et on a Géraldine qui est euh, à tout ce qui est euh, assistante administrative, qui fait les inscriptions et beaucoup d'autres choses. Et on a une équipe donc, de quatre personnes qui interviennent, Sarah Lamy, Janine Lorca, qui intervient aussi, euh, Patricia Quintana et Florence Sicor. Je vous invite à aller sur notre site, vous aurez euh, leur CV. Rapidement, sur la méthode Irène Popard, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une méthode qui a été créée en 1917, donc ce n'est pas d'hier, et qui a évolué au fil des années euh, avec les sciences humaines et biologiques. Euh, c'est une pédagogie qui est cohérente, euh, une pédagogie éducative, et qui donne euh, beaucoup de place à la musique, et au rythme. Je rentre pas dans les détails. Euh, on a euh, on vous invite à, à venir à euh, aux portes ouvertes qui ont lieu le 4 juillet à Paris et où on vous présentera euh, beaucoup plus d'informations sur euh, la méthode Irene Popard et autres. Et de toute façon, vous pouvez également nous, nous téléphoner euh, et téléphoner à Géraldine et avoir tous les renseignements. Alors, venons-en à, à la formation. C'est une formation qui est certifiante et qui se fait sur une année en fait. Donc il y a cinq sessions par an, des sessions qui vont de trois à six jours. Euh, trois jours c'est à Noël et six jours c'est l'été. Le reste c'est des semaines, euh, c'est une semaine. La particularité depuis un an, c'est qu'on organise en fait une préparation qui se fait à distance pour tous. Donc la première semaine. Vous avez sur une plateforme des activités en autonomie, des documents, des vidéos, des questionnaires qui vous préparent à la semaine qui se passe euh, en présentiel ou à distance au centre du Marais. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la formation. Là, on voit Janine équipée euh, d'un micro HF et qui nous permet d'avoir une bonne qualité lorsqu'on fait les formations à distance. Voilà, donc je disais, euh, il y a cinq sessions, euh, donc une session d'été euh, de six jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque session a sa particularité. Donc, la session d'été euh, de six jours, reviendrai, je reviendrai un petit peu euh, sur les spécificités après, mais c'est une bonne introduction à la méthode d'Irene Popard parce qu'on voit l'ensemble de la méthode avec les huit modules. Donc, moi, je vous invite, si vous voulez vraiment découvrir, de commencer par cette session. Ensuite, l'automne, à chaque fois, vous avez un module. Donc, un module, ce sont. Euh, euh, la structuration en fait, de la méthode Irène-Popard, qui commence par le module 1 avec les déplacements et les évolutions, le module 2, les placements asymétriques et les équilibres. Ensuite, on va sur la session de Noël. Sur trois jours, on voit les étirements et les grandes souplesses, et les sauts et les soutillés. Ensuite, la session d'hiver nous amène sur le rythme, le module 5, les appuis et les portées, et la session de printemps de cinq jours, nous amène sur l'adaptation musicale. On voit les enchaînements, les chorégraphies. C'est une session qui est un petit peu plus axée sur tout ce qui est organisation de spectacles et sur les spectacles. Voilà. Et euh, le module 8 qui est le retour au calme. Et on a une, donc, la validation des acquis qui permettent euh, d'arriver sur la certification. Euh, ce sont des épreuves donc, euh, théoriques et des épreuves pratiques qui ont lieu euh, en présentiel, bien sûr, au centre de danse du Marais. Et c'est organisé en général sur un dimanche du mois de novembre. Voilà. Ça, voilà. Les... Donc, euh, je vois un petit peu, je lis, euh, tout le monde, euh, des personnes en vont, nous disent à ah, très vite, au revoir, etc., etc. Donc, au revoir tout le monde. Euh... Alors, la prochaine session. La prochaine session du 4 au 9 juillet, euh, c'est une session qui est vraiment sur l'introduction de la méthode Irène Popard.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 Donc, euh, en adoptant notre gestuelle, cette méthode d'enseignement est une ouverture, un complément au cours. Euh, J'ai immédiatement été séduite par le contenu, les formatrices, les valeurs de bienveillance, de générosité, d'ouverture portée par celle-ci, et me suis vite rendu compte de l'étendue des possibles que cette formation allait pouvoir m'ouvrir. Donc, vous allez voir que euh, les personnes qui viennent à la formation sont à 80% des personnes qui sont diplômées euh, d'État. Donc voilà, c'est une formation pédagogique qui renforce les compétences et qui s'appuie aussi sur vos compétences. Et on s'adresse, euh, les personnes qui ont un DE trouvent énormément de, de richesse à la formation. Voilà, vous allez pouvoir trouver euh, plus de, euh, de citations et de recommandations sur notre site. Voilà, je vous laisse deux minutes euh, passer en revue ça. Euh, voilà, et on a énormément de personnes qui nous mettent des euh, commentaires. Je passe un petit peu rapidement, parce que j'ai prévu de faire ça rapidement. Venons-en aux inscriptions. Donc, il est possible de s'inscrire à chaque session, mais là, comme on commence la prochaine session, le 4 juillet, on vous recommande vivement de démarrer par celle-là. Euh, C'est très simple, il faut demander un dossier de candidature. Vous passez par le site, vous avez un questionnaire, vous demandez un dossier de candidature, vous allez le recevoir, vous le renvoyez, et en général, on vous répond dans les 48 heures. C'est Janine qui étudie chaque dossier. En 48 heures, elle vous répond, mais c'est important parce que la formation, effectivement, elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour les personnes qui ont déjà enseigné, qui ont un certain nombre de prérequis. Je ne reviens pas dans les détails, mais tout est sur le site. Et on voit avec vous ensuite les possibilités de financement. Voilà. Donc, le financement de la formation en général, ça peut être partiel ou total. Vous avez plein de possibilités de financement. Euh, le plan de développement de votre, si vous êtes salarié, euh, le plan de développement, mais si vous êtes également euh, en autre entreprise, vous avez la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle les fonds euh, d'assurance formation, qui sont le FIFPL euh, et puis les opco pour les, les salariés. Euh, L'AFDAS, c'est tout ce qui est au niveau du sport, mais vous avez aussi euh, d'autres euh, euh, organismes qui peuvent vous financer. Pôle emploi peut vous financer aussi et puis euh, mon compte de formation peut également vous financer. Euh, si vous ne trouvez pas de financement, euh, vous voyez avec Géraldine, on peut avoir des tarifs spéciaux pour les individuels euh, lors de votre inscription. Donc on voit ensemble notre objectif est euh, de permettre à tous de pouvoir se former. Euh, très rapidement, euh, pour les personnes qui sont salariées, et qui ont du mal à trouver du financement, euh, voilà, vous, avez, vous pouvez vous appuyer sur la loi pour dire à votre employeur qu'il euh, a l'obligation de, euh, de vous former. Donc C'est une obligation, je ne reviens pas euh, là-dessus. Et Pour les entreprises de moins de salariés, c'est pris en charge. Par contre, pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça va être financé directement par l'entreprise, mais c'est une obligation. C'est un investissement pour elle. Euh, donc voilà, c'est donc un petit peu euh, ce, que, ce que je viens de dire. Euh, donc pour les OPCO, ça va être surtout une information. Pour les indépendants, surtout FIFPL. Avant, c'était la GFIS. c'est euh, plus pour les, euh, euh, les, euh, les chefs d'entreprise, en fait, mais pour les indépendants, c'est FIFPL maintenant. Et puis pour les intermittents du spectacle, et puis pour les personnes qui travaillent dans le sport. Ça va être l'AFDAS. De toute façon, vous pouvez vous directement aller se voir votre, votre employeur et puis on vous aide. Donc, n'hésitez pas à demander un, un rendez-vous à, à Géraldine qui vraiment va vous aider de A à Z à trouver le bon financement, à vous aider à, à faire votre dossier. Et donc, nous, on a aujourd'hui 80% des gens qui se font financer à 100% leur formation. Voilà, donc euh, notre site Internet, c'est euh, voilà, irène-popard.com. Euh, on a une page Facebook, n'hésitez pas à, à y aller. Et puis, nous envoyer toutes vos questions à contact à On vous remercie d'avoir été là. Et au plaisir de vous rencontrer en vrai.